Ouais. Bonjour à tous! Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire, les filles? La ça va être super chouette, on va pouvoir faire de belles créations avec ses doigts! Hein. Ouais, j'ai tout un ouais. Allez, ben on va pouvoir commencer à opérer! On va prendre la rouge! Oui, on va voir, on va partager chacune les couleurs! Je sais comment on faire Non, là, ça, elle va le faire, euh, ce sera peut-être plus facile. Euh, je, je prends le jaune, hein. et Moi, je prends le rose, hein Et, ma, et la prend le bleu Euh, vas ils sont faits Ah, mais c'est bizarre, parce que, vous voyez, là, il y Nous des avons la peinture jaune. Derrière, il ah, C'est ce qui pas comme devant, c'est pas écrit comme le crayon là. Ben, la bleue. La rouge. Bleu, bleu, bleu. <rire> Et la verte. Oh. On va même pouvoir faire plusieurs couleurs parce que je crois qu'en mélangeant certaines couleurs ici, nous pouvons obtenir d'autres couleurs. Ça, ça fait violet. Il y a rouge. Rouge. Rouge et bleu, ça fait violet. Non, c'est rouge et Mais ça aussi, ça fait violet. Et jaune et vert, ça fait quoi Non, je crois que... Non, c'est pas rouge. Ah non, c'est bleu et jaune, ça fait vert. Bleu et jaune, ça fait vert. Mais jaune et rouge. Et jaune et... vert. Non, Bon, on va voir, on va le tester. Allez-y, les filles, vous pouvez l'ouvrir. Ouais. On va mettre bah qu'est-ce que je fais je, je mets la poteuse au moto. Non, t'en mets un petit peu sur, euh, sur la feuille et puis après tu.. C'est quoi ce truc Oh oui. Mais ça fait oh. <rire> <rire> Frère, ça il faut pas les ouvrir. Hein, Oula! Un petit c'est bon. Danoubi, c'est très compliqué à enlever le, le plastique. Tiens! Ouais! On regarde il beaucoup. Ça ressemble à Danouta. Aloubi, a du ketchup. Et moi, j'ai <rire> et ça c'est de l'herbe oh bah ben, y a de l'herbe et le bleu c'est de, de, de des nuages et pas l'eau alors oh, je pourrais avoir du rouge non. non mais après Moi tu peux aller la rouge on a besoin sur un skate. <rire> <rire> je ah. du bleu. Et voilà. Alors, tu vois l'oubli à mes toutes ses mains. Sa main. Ça va. Est-ce que tu en fais l'oubli à l'école oh, avec la maîtresse On un peu Non. Violet. D'accord. Rouge. Ah oh, ben non. Ah, là, là, là, là. Pardon. Mais faut pas tromper sa main. Tu fais quoi Tu nous fais quoi, Lien Tu nous fais un soleil Ah, le jaune, il est là. Hein. Mmh. Hop. Mais pas... il y en a plein. Je vais prendre la moutarde. Attends. Moi aussi, je vais faire un dessin. Oui, mais... Pourquoi Pourquoi eh ben, Parce que j'aime bien dessiner. Je vais faire un bonhomme. Et Comment il sera pour moi. Je vais essayer de moi. Parce que... Moi, je sais faire des bonhommes. Je vais faire un de se souhaite oui, il c'est pas ça ouais. pas Non, pas, pas trop. une ouais, ouais, ben, ben, voilà, <rire> <mon rire> mais mon beau Voilà, mon bonhomme Il pas faire les bonhommes Oh non, je suis pas une grande dessinatrice. c'est comme hein. ça. Ma pauvre maman. Voilà. Non, mais quand même, c'est bien Ouais. Oui. Oui, mais... Non, pas du bleu. Oh. Euh, Est-ce que je pourrais avoir du, oh, du vert un... Une grande dessinatrice. Oui. Je pourrais avoir du vert. Mais, mais non, c'est Elise, d'accord. Je pourrais avoir du verre. J'ai peur de... J'aime ça Ouais. C'est Elise à balle, il descend c'est mmh. bon madame. Ouais, c'est le plus beau Fais <rire> des repères avec Maman, On fais des repères Ça, cette feuille est comment Bien sûr Mais Maman Attends Attends, oh, bah, attends je suis ni mon bonhomme quand même Tu as des autres feuilles Non, mais, non, mais c'est bon, tu peux finir avec ça euh... euh, Est-ce que je pourrais avoir du feu Je fais depuis tout à on pas avoir du rouge C'est va avoir Tant du téléfish. rouge Les filles, on se calme Moi je suis jolie Ah, ah est non C'est super beau Fas <rire> bien russe Oh Et moi il faut du vert, il faut du vert. Moi il faut du rouge Moi du vert Il faut encore du rouge Loubi oui. C'est quoi que tu nous fais l'oubi Une goûte pocate <rire> Maman tu fais plaisir Moi je parle que maman. Ah touche pas à mon bonhomme Loubi hein Maman est-ce que je peux avoir du verre Ouais. Euh... Je peux avec maman. Toute maman. <rire> alors attends, parce que le verre, le problème, c'est que j'avais pas ouvert. C'est <rire> euh, euh, quoi J'ai bien drôle. Non <rire> quoi quoi Comment On est ici. Mais là c'était ma ouest. Oui. Sont... On dirait que ça donne du orange. Ah oui, jaune et rouge, ça donne du orange, chérie. C'est bizarre. Maman, je peux avoir du bleu s'il te plaît. Et là, ça donne un... Alors. Hop, oh, tiens. Qu'est-ce ah, que tu nous fais toi, Asya Donne-toi, une grosse patate. <rire> ah bon Mais, mais les cheveux, je vais les faire en bleu. Oh non, ça veut dire. Bon, le problème c'est que j'arrive pas à ouvrir le verre vert le verre en fait Ah, si tu peux me repasser le... Enfin, tu auras fini, me passe un couteau Pour que je puisse ouvrir okay. le verre S'il te plaît Où Ça va, ça plein là ah encore plein moi. Non non hein, c'est bon ouais les filles hein. mais regarde aussi oh, pas mon bonhomme hein. je peux avoir du vert ici là mais regarde il du vert moi j'en ai fait. mais là tu m'en as mis plein hein. ah, moi, ah mais non j'en ai pas beaucoup Nous ai... ah, regarde, regarde, beau, ah, ah, ouais, bon, regarde le vert c'est regarde regarde regarde regarde regarde regarde regarde regarde bleu jaune regarde ouais. ouais. mais regarde ah, Attends, ça. je te fais un petit arbre. Bon. Et ben, moi, regarde, c'est. Et rouge et vert, ça fait pas pareil. Hein? Regarde, ce rien. que je veux, moi. Euh, non, c'est. Euh, beige vert et rouge. Assez-moi, ah, regarde ce que je fais. Oh, je mm -hmm. Mais dès qu'il il nous faut notre radeau de feuilles, là. Ah, oh, bah, c'est bon, les filles. Euh, oh. Non, Bury rien, moi, il ah, me reste, ah, tout, ça. Ça me ah, reste ah, tout ça. Il me reste tout ça. me fait. Ah, feuille. Assez, ah, regarde ça. Alors, regarde ce qu'il me ah, reste, il me reste ça. Ah, mais ben moi, regarde le bois ah. Bah non, ça fait noir. mais ben regardez le bois rouge. Rouge et vert, ça fait noir. De toute façon, ça donne... Te... Et ben moi, non. regarde ici à moi, j'ai fait une grande piscine. Tu pourrais avoir du blé, s'il vous plaît. Mm -hmm. Et du jaune. Du blé et du jaune, s'il vous plaît. Mm. tu Tu veux le ça ah. Non, du blé et du jaune, moi. Je sais même. Ai dit toi, de... Attends, -y, tu, faut, il faut du blé. Moi, ouais, ah ça je peux l'avoir, c'est mon truc. Maintenant. Arrête, maintenant on dirait que c'est <rire> maintenant. Il est taché. Merci. Attends, allez c'est de. Mais je peux voir. Non non. Oh, je me dépêche. Non, elle oublie, laisse tes mains sur le papier, là, là ah, ça va plus toi, là tu te peins. Est... Est -ce euh, que... oublie, elle est en train de se peindre elle-même. Est-ce que je peux avoir hein, du bleu Et je me, je me demande qu'est-ce que ça va donner. Ça va donner du vert aussi à hein, ça. C'est chali, c'est chaud. C'est pas très chaud. Oh regardez ce que ça donne, en couleur. Et voilà, mon bonhomme, t'as terminé. Oh oui je non mais, t'es en train de manger les cheveux là avec ton rond. Nous, eh bien, on a bien gazouillé avec la peinture. Alors, toi, tu même pas, hein, les mains C'était super. Maintenant, on va falloir nettoyer tout ça. Ben, le main, ouais. Merci oh, à bien tous. Bien. à très bientôt. Bye bye. bye. Oui. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Ah awesome.